La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La situation au Conseil économique, social et environnemental et la célébration de la fête de Corité à deux vitesses au Sénégal constitue l'essentiel de l'actualité livrée par les journaux Paris ce vendredi 21 avril 2023. Réumi Quotidien, sur le premier sujet, nous apprend qu'au CSE, 108 des 120 conseillers visent la tête d'Idi. Idi, qui cherchait l'oreille attentive du président de la République, à une note plainte dénonçant le comportement anti-républicain de certains conseillers, membres du bureau du Conseil économique, social et environnemental, note Réumi qui souligne cependant que le moins que l'on puisse dire, c'est que Macky Sall lui-même n'a pu contenir la colère des frondeurs. En conséquence, il devra se résoudre à l'évidence. Sa tête ne passe plus au sein de cette institution où 108 des 120 membres veulent sa destitution. Si on en croit, Réumi allant au-delà des faits sur les rapports, il l'analyste de ce journal constate à l'arrivée qu'au de ne Veut se séparer de l'autre et une rupture serait un message très négatif de l'image du président Macky Sall, ajoute l'analyste politique Mamadou Si-Albert dans les colonnes de Réumi quotidien Dans celle de Walfe quotidien à la page 3 précisément, l'on explique pourquoi Macky hésite à limoger Itrice Seck du Conseil économique, social et environnemental. Ce journal, dans le décryptage, commence d'abord par se demander si Itrice Seck jouit-il d'un privilège que les autres responsables de la PR et de la coalition Benno Bokoyakar n'ont pas. En tout cas, fait remarquer Wolf quotidien le chef du parti réumi se permet certaines libertés, comme le fait de dire que Macky Sall ne peut pas briguer un troisième mandat sans être inquiété. Mais le chef de l'État, qui fait face à l'opposition et la société civile réunie, ne veut certainement pas élargir le cercle des opposants au troisième mandat. croit comprendre ce journal? Pendant que les journaux, le quotidien et Sud quotidien se penchent sur la curité célébrée dans la division au Sénégal. L'une et l'autre titre le journal de Madjambaldian qui souligne que l'unité du début du Ramadan a a été cassé à la fin car la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a annoncé les delphitres pour demain alors que d'autres musulmans comptent la célébrer aujourd'hui. Et ce n'est pas une nouveauté, semble dire sud Quotidien qui titre encore une corité à deux vitesses. Ce journal annonce les deux fêtes des delphitres pour les musulmans sénégalais prévues ce vendredi et demain samedi. Hier, jeudi, le magistrat instructeur dans l'affaire dite Topka a envoyé en prison la chroniqueuse de Wolf TV malgré une grosse avancée, nous apprend Walfu Cotéan où les proches de cette dernière sollicitent la clémence. La décision du juge de la placer sous mandat de dépôt, bien que conforme à la loi et jugée sévère à l'endroit de la journaliste de Walfu TV, lit -on dans les colonnes du journal du groupe Walfu qui tient de source au cœur du dossier que Thioro Mandela est en état de grossesse très avancée et la gynécologue qui la suit indique qu'elle est à son septième mois. À ce stade, l'envoyer en prison avec tout ce que la vie carcérale comporte comme contrainte est synonyme de danger pour elle et son bébé, souligne-t-on dans Walfu Quotidien. Et dans Réumi Quotidien, pendant ce temps, l'on évoque l'utilisation des réseaux sociaux. Ce journal dévoile l'envers et l'endroit d'un outil incontournable. Et les experts y soulignent que le digital est plus qu'une option aujourd'hui. Il est devenu un outil incontournable pour l'homme. Dans un tout autre registre, Réumi Quotidien souligne que la confiance à l'égard de la vaccination infantile s'est érodée durant la pandémie de COVID-19 d'après de nouvelles données. 67 millions d'enfants ont été privés d'un ou de plusieurs vaccins en raison des perturbations induites par la pandémie mais aussi du fait des conflits des contextes de fragilité et d'une perte de confiance à l'égard de la vaccination lit dans les colonnes de Réumi quotidien où l'on souligne aussi que face à la grippe aviaire l'on ne semble pas faire trop confiance à la viande de volaille conséquence les consommateurs privilégient la viande de bœuf et de mouton renseigne Réumi et le quotidien renseigne selon une enquête que pour réduire sa dépendance alimentaire le Sénégal veut plus de blé et le blé mais Sénégal est devenue une réalité dans ce pays au sortir d'une phase test jugée satisfaisante. Si on en croit, le journal de Madjambaljane, qui note que la moisson des champs d'expérimentation entamée avec celle du domaine de l'Isra à Sangalkam avant de se poursuivre à bout de Sénégal, augure d'un futur enchanteur dans la production locale de cette céréale, dont les importations annuelles trustent les 700 000 tonnes, note ce journal qui souligne que la mise à l'échelle de la production de blé qui démarra pour un millier d'hectares au moins à partir de novembre 2020, va permettre au pays de réduire graduellement les importations. Au même moment, dans ce même journal, le Haut-Conseil du Dialogue Social annonce la mise en place d'une unité de mesure de l'efficacité des politiques publiques et Dakar Times annonce la fin des opérations militaires de Flintlock 2023 relativement au commandement des États-Unis pour l'Afrique, dit Africum. Pendant ce temps, Wolf quotidien nous apprend que Chermahignas, lui, prêche le cessez-le-feu au Soudan. Pendant ce temps, dans Réumi quotidien le créateur de styles musicaux, Mustafa Di alias El Maestro se confie sans réticence à Anachiao et de la vie de cet artiste, les gens devraient avoir plus important à faire que de funer dans la vie d'autrui. Une interview à lire à la page 7 de Réumi Quotidien. Et en Bavière, Sadio Mané fait face à la peur du vide, constate au Stade le Quotidien du Sport, qui souligne que l'international sénégalais est écarté en Coupe et en Ligue des Champions et menacé en Bundesliga. Messen, lui, dans son lombe, averti avertit de en ces termes, ce sera un 3-0, c'est clair. Je ferai tout pour...